En séance individuelle, j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit « Voilà Armel, je viens te voir parce que je ne comprends pas pourquoi, de manière récurrente, j'ai des ruptures amicales. Alors que je m'investis dans les relations d'amitié que j'ai, j'aime vraiment la personne avec qui je suis et ce n'est pas la première fois que cette amitié se solde par ou une trahison ou un échec et donc je suis un petit peu fatiguée de vivre ça. Et en même temps, elle constate aussi que dans les relations qu'elle vit, ce n'est pas forcément fluide. La relation par rapport à sa famille, ses frères et sœurs. C'est pas non plus euh, si fluide que ça, c'est un petit peu compliqué. Elle dérange, sa, sa présence dérange, la façon dont elle est euh, dérange les gens. Donc, elle m'a demandé si c'était possible, justement, de l'aider à sortir de cet engrenage pour avoir des relations beaucoup plus fluides et douces, parce qu'elle aimerait bien que ce sentiment réel d'amour qu'elle a pour les gens puisse se vivre vraiment. Est-ce que vous êtes dans cette situation ou pas Vous aussi. Si c'est le cas, je vous invite à rester jusqu'à la à la fin de la vidéo, parce que je vais vous proposer les solutions. Je suis Hermel Timine, thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les gens viennent me voir, ils viennent souvent me voir pour les aider à sortir des situations répétitives. Les gens viennent aussi me voir parce qu'ils ont besoin de comprendre le pourquoi, la racine vraiment de cette problématique qui fait que malgré tout, leur investissement, rien ne change. Alors, si vous êtes aussi dans cette situation comme elle, de vouloir euh, comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes enfermé, déjà on va chercher le pourquoi, vous êtes enfermé euh, dans, dans, dans ces relations euh, pas fluides ou c'est conflictuel où maintes fois vous développez une amitié et vous êtes à une rupture. L'une, je vais vous donner deux raisons, c'est deux raisons parmi tant d'autres, mais déjà ça va vous permettre d'aller explorer chez vous. L'une des premières raisons, c'est tout simplement que vous vibrez intérieurement, à l'intérieur de vous, que pour prendre votre place, vous avez besoin de lutter pour ça. Ça veut dire que vous n'avez pas conscience de ça, parce que votre intention est d'être vraiment en relation avec la personne, et votre intention, elle est juste, vous êtes généreux ou généreuse dans la relation. Mais étant donné que vous vibrez, que prendre votre place, c'est compliqué, prendre vous avez besoin de lutter pour prendre votre place du coup d'une certaine façon vous allez vous comporter de telle sorte que il y a une forme de dureté à l'intérieur de vous une forme de rigidité à l'intérieur de vous parce que cette, cette vibration de la lutte va se mettre en place donc même professionnellement parlant où que vous soyez dès lors que vous êtes en relation avec les gens et que vous avez besoin de prendre votre votre place inconsciemment vous êtes en conflit inconsciemment vous aurez besoin de lutter donc ça c'est la première raison donc vous pouvez aller voir dans votre enfance vous allez voir que la majorité des gens qui sont dans cette vibration là euh, c'est que vous avez eu la difficulté à prendre place dans votre enfance peut-être parce que vous n'avez pas été le premier euh, de la famille vous n'avez pas été le préféré ou vous avez été issu d'une grande famille donc c'est à voir et à explorer dans votre enfance la deuxième raison c'est que euh, vous avez besoin de vous légitimer par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous avez la croyance que vous avez plus de valeur si vous êtes mieux que quelqu'un. Donc, il y a vraiment cette notion de comparaison. Donc, vu qu'au fond de vous, vous avez besoin de prendre votre place comme tout le monde, vous allez rentrer dans un système de compétition avec l'autre. Même si ce n'est pas du tout ce que vous voulez, ce n'est pas l'intention mentale ni l'intention de votre cœur, mais votre vibration intérieure en arrière-plan va vous amener à projeter ça. Et c'est ce que les autres vont ressentir de vous. C'est la raison pour laquelle votre présence va réellement poser un problème vis-à-vis -vis des autres, quelle que soit l'intention d'amour positive et bienveillante que vous avez vis-à-vis -vis des gens. Alors, quelle est la solution pour sortir, justement, pour euh, déprogrammer au mieux, pour libérer cette vibration intérieure, la première chose à faire, c'est déjà sortir de la lutte. Donc, pour sortir de la lutte, ça veut dire que vous avez un besoin de vous légitimer, d'accord et, et en même temps, vous avez besoin d'amener, la deuxième chose, ce regard vis-à-vis -vis de vous, plutôt que de se valider par rapport à l'autre. Donc, je vous explique ce que vous avez à faire. L'une des choses que vous pouvez faire, et vous pouvez faire ça dans un rituel d'intégration comme des mantras, la première chose, c'est que vous avez de besoin de valider « je reconnais que ce que je suis est suffisant ». Ce que Je suis fier d'être ce que je suis et cela me suffit. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres ou d'être en compétition, d'accord Je suis fier de ce que je fais. Et cela me suffit. Je valide pleinement ce que je suis et ce que je fais. C'est moi qui le valide. Et, ce, et et cela suffit. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être en confrontation avec l'autre ou mieux que l'autre pour valider ça. Votre regard, votre, votre reconnaissance suffit. Voilà. Donc j'espère, ça, ça déjà peut participer vraiment à, au mantra euh, dans lequel vous pouvez intégrer pour que vous puissiez revenir à l'intérieur de vous et que vous avez aussi le droit de prendre votre place, non dans ce mouvement-là, qui est un mouvement horizontal, c'est-à-dire je prends ma place par rapport à l'autre, mais dans un mouvement vertical, c'est-à-dire vraiment je, je non, dans un mouvement euh, pardon, dans un mouvement euh, horizontal, voilà, plutôt dans cette, dans cette notion-là de je prends ma place. D'accord Et non, je prends ma place par rapport à l'autre. Donc, je m'autorise pleinement à être qui je suis, à faire ce que je fais. Voilà. Et je reconnais cela. Et cela suffit. Donc, j'espère que ces quelques directives vont vous aider en toute autonomie. Déjà, à pratiquer ça chez vous. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin en séance individuelle, moi, je serais ravie de vous y accompagner sur ce sujet-là ou bien d'autres. Dans mon cabinet euh, ou à distance par Skype, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, je reste à votre disposition avec grande joie. Il y a d'autres formules de séances individuelles que je propose aussi, dont euh, des packaging justement sur 28 jours pour oublier, euh, concrétiser vos rêves, rendre l'impossible en possible et sortir de la dépression. N'hésitez pas à aller consulter ça sur mon site internet www.armel-timine.com Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, que je veux qu'on puisse... Euh, Échangez sur le sujet si vous avez des questions et surtout partagez-la. Sentez-vous libre de le faire. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir.